Nous passons donc à la période des questions orales. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la Première ministre. Les températures sont très élevées cette semaine. C'est quelque chose que tient, qui est très important pour moi. Nos écoles, malheureusement, n'ont pas de climatisation. Selon les élèves, il fait si chaud que les élèves ont du mal à respirer. C'est quelque chose d'inadmissible en Ontario. Plutôt de chahuter, la première ministre s'engagera-t-elle à déterminer des normes maximales pour ce qui est de la température La première ministre. La ministre de l'Éducation va vouloir commenter et je sais lorsqu'il fait chaud dans une salle de classe, c'est les les éducatrices et les éducateurs et les élèves sont très mal à l'aise. Je comprends qu'il y a eu des préoccupations soulevées. Nous avons offert davantage de ressources aux écoles. La majorité des écoles dans cette province ont été construites lors d'une époque où il n'y avait pas ces températures si élevées. Et on ne les avait pas, certainement, en septembre. C'est pour ça qu'on a investi 1,4 milliard de dollars pour permettre aux conseils scolaires de rénover leurs écoles et d'offrir euh, un soutien aux écoles et ensuite euh, lors d'une autre époque. C'est pour ça que nous avons investi ces sommes. Question complémentaire. À la première ministre, c'est une, une, une journée très chaude aujourd'hui. Les températures hier atteignaient 31 degrés et selon l'indice humidac, c'était environ 40 degrés. Malheureusement, les salles de classe n'ont pas de climatisation, les salles de classe n'ont pas même des fenêtres qui peuvent être ouvertes. Sam Helen, de la Fédération des enseignants élémentaires, a dit le suivant. Les élèves et les enseignants font face à des températures intolérables au-delà de 30 degrés. Ceci est au détriment de l'apprentissage et de l'enseignement. La première ministre, comment est-ce qu'elle a permis cette situation ce gouvernement est au pouvoir depuis 14 ans et les écoles n'ont aucune climatisation, n'ont pas de fenêtre. Je ne veux pas une interprétation politique. Allons-nous nous attaquer à ce problème? La première ministre. Je suis très préoccupé, juste comme le chef de l'opposition quant au bien-être des élèves et des enseignants. Je sais que l'une des écoles, là la, la, la mère du, du chef de l'opposition était directrice, est située dans ma circonscription. C'est une école qui a été rénovée. C'est l'école Saint Bonaventure, dans la circonscription de Don Valley West. Nous avons investi des milliards de dollars dans les écoles. Les conseils scolaires ont les expertises et ont besoin de la flexibilité pour pouvoir faire les changements nécessaires. Je comprends qu'il fait très chaud aujourd'hui. Mais d'après moi, au niveau local, les écoles devraient avoir la flexibilité pour prendre des décisions. Moi, je me fie aux enseignants et aux directeurs d'école. Si la situation deviendra dangereuse, il y aura des mesures d'atténuation, par exemple des ventilateurs. Je fais confiance au réseau d'éducation. Complémentaire final. Encore une fois la Première ministre. La Première ministre cite les rénovations et les, le groupe parlementaire libéral a produit. Voici la statistique. Il y a 584 écoles qui font partie du Conseil scolaire de Toronto. 125 de ces écoles ont la climatisation. Donc, de 100 sur 184, il n'y a que 125 qui ont de la climatisation. Crystal Wiley, du groupe de parents, réparer nos écoles, a dit le suivant. Si la première ministre située dans un bureau climatisé accorde une priorité aux élèves, son gouvernement devrait donc accorder une priorité aux élèves. Les écoles doivent être qualifiées des infrastructures importantes. Comment peut-elle s'attendre à ce que les élèves apprennent lorsqu'ils se situent dans des salles de classe intolérables en raison de la chaleur? Plutôt de dire que tout va bien, la première ministre va-t-elle mettre en place des normes quant à la température maximale permise dans les salles de classe? Oui ou non? Monsieur le Président, j'ai dû tenir une réunion dans un autre bureau hier, parce que moi, dans mon bureau, il n'y a pas de climatisation. Et je ne l'ai pas chez moi non plus. À l'ordre. À l'ordre. Le député de Renfrew-Nibithing, Pembroke, à l'ordre. Le ministre de l'Agriculture, à l'ordre. Oui, Monsieur le Président, je comprends qu'il fait très chaud dans les écoles qui ont été bâties lors d'une époque où on n'avait pas de telles canicules. C'est pour ça que nous avons investi des milliards de dollars pour permettre aux conseils scolaires de faire des changements et de rénover leurs écoles. Et ce travail n'a pas encore été terminé. Mais moi, je fais confiance aux euh, enseignants qui euh, vont s'assurer de la sécurité et le bien être des élèves. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Cette question s'adresse à la première ministre. Le nord de la province est un joyau de la province. Bien que je suis déçu que le député de Northumberland County West ne s'est pas excusé quant à ses commentaires qui l'ont qualifié, qui ont qualifié le Nord en tant qu'une terre inhabitée. Il faut que cette histoire devienne positive. Moi, j'ai visité le Nord à 27 reprises depuis mon élection et le Nord offre énormément des paysages tout à fait excellents, une population dynamique, donc une une potentielle sans limite. Je comprends très bien les caractères positifs du Nord. Et je comprends à quel point la prospérité du Nord est importante. Lorsqu'il y a de la prospérité au Nord, il y a de la prospérité en Ontario. La Première ministre et le député de nottingham petit ouest est-ce qu'ils aimeraient m'accompagner lors de l'un de au Nord de Nottingham? Veuillez vous asseoir. C'est la raison pour laquelle nous avons un problème. Je vous rappelle à tous comportez-vous bien à la Première ministre. Monsieur le Président, je crois que nous reconnaissons tous que le député de Northumberland, Quinty West, est un des députés les, plus, les mieux respectés. C'est un, une bonne personne. Il a sillonné tous les coins de cette province. Il a travaillé très fort, Monsieur le Président, plus particulièrement pour représenter les gens, même lorsqu'il n'était pas un député. Il faisait de la collecte de renseignements dans les communautés rurales et du Nord afin d'aviser les collectivités ce que nous avons mis en place. Contrairement aux députés en face, il a voté pour augmenter le patrimoine du Nord à 100 millions de dollars. Il a voté pour investir des milliards de dollars dans la, le cercle de feu, pour augmenter l'investissement aux autoroutes. Donc il y a maintenant 690 millions de dollars. Il a voté pour donner une réduction de 50 aux communautés du Nord et rurales. Le député de Sault-Sainte-Marie, à la Première ministre, chez moi, Sault-Sainte-Marie, le ministre des Affaires autochtones, et de la réconciliation à l'Ordre. C'est une autre demande. Il faut plutôt s'élever plutôt que de se rabaisser. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Chez moi, à Sainte-Marie, nous avons surmet, surmonté nos défis. Nous, nous avons beaucoup de divertissements touristiques et nous avons beaucoup de beauté grâce au groupe de sept. Nous avons produit des personnes formidables qui ont eu des répercussions auprès de la culture et de l'identité canadienne. Roberta Bondar, la première astronaute, le gouverneur général David Johnston, Ron Francis et Phil Esposito. Ryan A.J. Arndon, Marc Marcoux et Sir William Howard Hurst, le septième premier ministre de l'Ontario, vient de Sault sainte marie Le numéro 99 est né à Sault sainte marie celui de Wayne Gretzky. Alors, permettez aux députés de Northumberland-Quinty West de célébrer notre richesse à Sault sainte marie pour voir la contribution formidable que nous offrons à l'Ontario. Veuillez vous, vous asseoir, s'il vous plaît. La Première ministre, le ministre des Affaires municipales. Merci de cette question. Alors, je pourrais féliciter le chef de l'opposition officielle qui a presque fait la période des questions sans sourire. Et félicitations député de North Bay qui fait de son mieux pour essayer d'avoir les manchettes. Vous avez réussi à avoir des manchettes. Donc, félicitations pour euh, ce récit ridicule. Pour toute personne qui a fait attention à ce qui se passe depuis 2003, comprend la distinction et la différence euh, qui, que ce parti a, contre a fait entre 1995 et 2003. Personne ne, comp ne comprend votre ridicule et aux députés de sault Sainte marie vous n'êtes pas obligés. Une dernière question supplémentaire, le député de Népessing. Merci, M. le Président. Pour revenir à la Première ministre, le Nord a une industrie aérospatiale, le secteur de l'éducation et de la santé et du tourisme. Personnellement, j'invite le ministre de Northumberland, de Quinty West, pour de venir nous voir. Veuillez vous, vous joindre à moi alors que nous allons faire un panal sur la rivière ensemble. Nous allons commencer par Trout Lake, et nous allons faire du canot en longeant la rivière. Nous allons faire du portage. Nous allons passer à côté de l'Industrie Farines, une des fabrications et un des exportateurs majeurs. Moi, I, uh... J'ai calmement essayé de demander votre collaboration. Si cela se poursuit, moi, je vais prendre une pause. Je dois vous dire qu'il est décevant de le demander. Continuez. Donc, on va aller chez Billy Bob pour les meilleurs hamburgers. Nous allons être à Nipissing, le même endroit qui a été découvert par les Premières Nations il y a des milliers d'années, avec Samuel de Champlain, il y a 400 ans. Je demande à la Première ministre, Monsieur le Président, est-ce qu'elle va encourager ses députés à mettre fin à leur arrogance, à de venir à Nipissing et de changer leur point de vue de la région du Nord? Merci. Veuillez vous asseoir. Minister. Monsieur le ministre, le ministre de l'Énergie, merci, Monsieur le Président. Je suis heureux d'avoir deux ministres du Nord pour parler de la beauté de la région du Nord. Monsieur le Président, j'aimerais vous amener en visite dans cette belle région. Euh, comme le député de l'opposition doit le savoir, nous avons 100 000 personnes de plus euh, qui ont euh, une radiodiffusion euh, étendue. C'est un investissement de millions de dollars. Alors qu'on sillonne entre North Bay et Sturgeon Falls, vous allez voir des constructions de routes avec un panneau qui montre que ce gouvernement continue à investir dans le nord de l'Ontario. Et alors que vous allez vers so Sainte-Marie et vous allez voir... Euh, le 6 milliards de dollars que nous avons investi depuis 2003 dans le programme des autoroutes du Nord, dans les soins de santé, sept nouveaux hôpitaux. Monsieur le Président, je viens d'aller à Sault-Sainte-Marie. J'ai fait une annonce à propos de financement supplémentaire à Sault-Sainte-Marie de la part du gouvernement. Monsieur le gouvernement, nous avons continué à investir dans la belle région du nord de l'Ontario et nous allons continuer chaque fois qu'ils vont voter contre, Monsieur le Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, le ministre de l'Énergie a défendu le... La campagne de 5,5 millions de dollars de, de, en publicité en disant, je cite, « Il est important pour que le gouvernement puisse informer le, le, la population des programmes du gouvernement et de les aider à établir un budget. » Combien d'argent a dépensé les libéraux depuis la dernière décennie afin de les aider à établir un budget pour l'augmentation de 300 des taux d'électricité? La première ministre, eh bien, Monsieur le Président, laissez-moi vous... Euh, mentionné qu'il est important que les Ontariens puissent être au courant des programmes qui existent sur le prix de l'électricité, par exemple le programme de l'OASP pour appuyer les Ontariens à faible revenu. En plus de la réduction de 25 il est important de connaître ces programmes. J'ai rencontré des personnes qui ne sont plus des étudiants, mais qui veulent retourner à l'école et ces personnes ne savaient pas qu'ils étaient admissibles pour avoir des frais scolaires gratuitement, que ce soit une publicité à propos du plan d'équité d'électricité ou des changements à l'aide aux étudiants. Il est important que chaque Ontarien soit au courant de ce qui est disponible pour avoir accès à ce programme qui les aidera, les aideront dans leur vie, que ce soit une question de frais scolaires ou de diminuer les frais d'électricité. Question supplémentaire, Monsieur le Président, ces publicités sont une tentative désespérée du gouvernement libéral euh, d'avoir de, des publicités qui sont euh, semblables à des euh, publicités de campagne. Ils essayent de convaincre les Ontariens de faire quelque chose pour diminuer les factures, alors que ce n'est pas le cas. Ils ne parlent pas aux Ontariens de leurs programmes pour lesquels ils pourraient s'inscrire euh, suite à ces publicités les publicités à propos du programme de soutien pour les gangs petits et représente une publicité distincte au prix de 5,5 millions de dollars. Alors pourquoi est-ce que cette première ministre met ses intérêts et son parti, encore une fois, devant les familles ontariennes qui ont de la difficulté à mettre du pain sur la table. Monsieur le Président, je sais que le ministre de l'Énergie voudra faire un commentaire sur les détails de cette publicité. Laissez-moi être clair. Ces publicités les envoient, les orientent vers un site Web qui leur donne l'information et la chef du troisième parti comprend que vous ne pouvez pas mettre tous les renseignements dans une seule publicité. Chacune de ces publicités donne des renseignements explicites ou oriente les gens à un site Web où ces gens peuvent obtenir les renseignements souhaités, que ce soit un programme de soutien pour diminuer les frais d'électricité ou la façon d'avoir accès à des frais scolaires gratuitement, ou dans le cas de, de l'assurance santé, c'est de s'assurer que les gens sachent qu'en janvier, les enfants de 0 à 25 ans auront accès à des médicaments d'ordonnance gratuitement. Les gens doivent obtenir ces renseignements s'ils ne le savent pas. À ce moment-là, ils ne sauront pas que tout ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir leur cas de santé pour avoir leurs médicaments d'ordonnance gratuitement. Dernière question supplémentaire, les documents internes du gouvernement nous confirment que la raison pour laquelle la Première ministre voulait cette campagne de publicité, c'était, je cite, « lutter la couverture médiatique négative euh, sur les factures euh, d'électricité trop élevées. C'était la raison de cette publicité, c'était la raison, Monsieur le Président. Est-ce que la Première ministre peut nous dire comment lutter contre la couverture médiatique négative pour le Parti libéral euh, va aider les familles ontariennes à payer euh, des factures d'électricité salées Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, merci. La première ministre, eh bien, Monsieur le Premier ministre, j'ai été très clair à ce sujet. Nous reconnaissons que les prix d'électricité augmentent trop rapidement et trop loin. Nous avons investi des milliards de dollars dans le système d'électricité. Nous reconnaissons que ce que nous accomplissons déjà, nous avons fait des changements, nous avons renégocié des ententes, nous avons retiré des, millions de dollars, des milliards de dollars du système, mais il fallait en faire davantage. Alors... Nous avons fait des changements. Nous avons mis des nouveaux programmes en place. Nous avons pris euh, retiré 25 des factures. Nous avons mis des programmes en place pour les entreprises. Nous avons changé les paramètres autour du programme IPI qui était destiné aux grandes entreprises et qui a été reconçu afin d'accommoder des petites entreprises. Alors, Monsieur le Président, ces renseignements sont disponibles sur le site Web. Et on redirige les gens au site Web. Ainsi, on peut avoir euh, ces renseignements. Les gens euh, doivent savoir euh, ce qui se passe. Alors, ces publicités portent là-dessus. La chef de, du troisième parti, la prochaine question, s'adresse à la première ministre. Hier, le président du Conseil du Trésor avait une autre explication, à savoir pourquoi euh, le gouvernement libéral a dépensé 5,5 millions de dollars sur ces pub publicités partisanes. Elle dit que les gens pensent que les, taux, les factures d'électricité portent, portent à confusion. Personne, Les gens se préoccupent plutôt parce que les factures sont trop élevées. Les gens comprennent les factures. Ça, c'est le problème. Quand est-ce que cette première ministre va arrêter de dépenser de l'argent sur des publicités partisanes et de faire quelque chose pour aider les familles à payer leurs factures d'électricité salées? Monsieur le Président, je ne sais pas euh, si c'est euh, étonnant pour la chef du troisième parti, mais il, doit, il y a des choses que le gouvernement doit faire en même temps. Alors, Monsieur le Président, oui, nous avons diminué les factures d'électricité euh, de 25 en moyenne pour toutes les raisons que j'ai expliquées plus tôt. Nous savons qu'il y avait des préoccupations, nous savons que les gens avaient de la difficulté avec les factures. Nous avons donc fait des changements, mais ce n'était pas suffisant. Alors, nous en avons fait d'autres. Monsieur le Président, en plus de cela... Je crois, et j'ai examiné de nombreuses factures d'électricité autour de la province, ainsi que le ministre de l'Énergie, ainsi que d'autres collègues. Toutes les factures sont différentes, elles portent à confusion, certaines sont... portent moins confusion que d'autres. Et Monsieur le Président, je crois qu'il est responsable de simplifier ces factures. Ce n'est pas la seule chose que nous accomplissons. Le changement principal et de diminuer les factures d'électricité. Question supplémentaire. Monsieur le Président, les Ontariens veulent un gouvernement qui va diminuer leurs factures d'électricité et non pas dépenser des millions et des millions d'argent de la population sur des publicités partisanes en parlant de leur stratégie de 40 milliards de dollars. Le directeur de la, finance, de la responsabilité financière a dit que cela va faire en sorte que les taux d'électricité vont augmenter encore plus. Quand est-ce que ce gouvernement va dévoiler la campagne de publicité pour aider la campagne et l'essor de ces factures d'électricité, comme le directeur de la responsabilité financière l'a dit? Monsieur le Président, les Ontariens ont un gouvernement qui a diminué les prix des les, les taux d'électricité, des factures d'électricité. Une diminution de 25 cet été dans ces communautés du nord et ces communautés éloignées. Comme on vient de mentionner, les gens ont vu une diminution de juste de 40 à 50 car en plus des factures d'électricité, il y a la, les coûts de distribution qui étaient trop élevés dans ces communautés éloignées ces taux ont été diminués. C'est le travail que nous avons accompli. Nous avons parlé avec des consommateurs et des experts partout dans la province nous avons effectué ces diminutions. Nous allons continuer à travailler afin de trouver des façons d'appuyer les familles. Nous voulons nous assurer que les, les familles à faibles revenus peuvent payer leurs factures d'électricité ainsi que les entreprises. Les Ontariens ont vu une diminution en moyenne de 25 Dernière question supplémentaire. Est-ce que les Ontariens peuvent avoir les un gouvernement qui augmente le les factures d'électricité de 300 et, et qui a vendu hydro? Le ministre de l'Énergie affirme que ces publicités sont nécessaires car ces publicités font la promotion d'un programme qui aide les gens à payer leurs factures. Les Ontariens ne comprennent pas leurs factures d'électricité. C'est incorrect. Ces publicités sont destinées à aller à l'encontre d'une mauvaise couverture médiatique pour le gouvernement libéral. Est-ce que la Première ministre va avouer que cette campagne est destinée à avantager son, son parti? Donc, est-ce qu'elle va arrêter de dépenser l'argent des contribuables? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. À la Première ministre... Merci, Monsieur le Président. La chef du troisième parti n'a rien compris. Les seules personnes qui tirent profit de ces publicités sont les Ontariens qui apprennent qui sont courants euh, de la diminution de 25 des factures d'électricité ainsi euh, que le site Web si on regarde les publicités plutôt que de s'en plaindre si on voit vraiment ce qu'il y a dans les publicités. Nous parlons des, progr des, pro des programmes et de la façon de trouver d'autres renseignements sur la façon de diminuer les taux si vous avez besoin d'aide, M. le Président. Cette aide euh, fait partie du programme d'aide aux familles à faible revenu. 5100 personnes se sont inscrites ce mois-ci. C'est important car maintenant, nous avons 232 000 personnes qui reçoivent les avantages dont ils ont besoin. Vous savez quoi? Ils obtiennent ces avantages malgré l'opposition, malgré la rhétorique que nous entendons. Ils reçoivent de l'aide. Ce gouvernement va continuer à créer des programmes et on veut que les, Ontario, les Ontariens soient au courant de ces programmes. Nouvelle question. Le député de London, Middlesex. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les petites entreprises représentent la charpente de nos collectivités. Pourtant, les libéraux font toujours ce qu'ils font. Ils les attaquent. Les libéraux du gouvernement fédéral exercent des pressions pour des changements. De, au niveau des impôts. Donc, certaines personnes vont payer 73 95 pour, 94 des propriétaires entre des entreprises disent que ces changements fiscaux de, de Trudeau vont, vont les nuire. Cela va fermer des entreprises sur les rues principales de l'Ontario. Est-ce que la Première ministre va mettre fin à ces augmentations au niveau des impôts je vais permettre la question, mais dans le préambule, j'insiste que vous parliez de politique du gouvernement. Donc, lors de la complémentaire, ministre du développement économique et de la croissance, la dernière fois que j'ai vérifié, qu'on était, on était à l'Assemblée de l'Ontario et non pas à celle d'Ottawa. Il pourrait demander à ses collègues conservateurs à Ottawa de poser la question là-bas, mais le gouvernement, ici, travaille sans relâche pour les entreprises de l'Ontario. Hier même, on a déposé un projet de loi qui cible la réduction de la bureaucratie pour les petites entreprises. En fait, Monsieur le Président, il ne s'agit pas simplement du projet de loi, mais c'est un ensemble de mesures et d'initiatives que ce gouvernement a à un taux historique de nous permettre de, de nous ouvrir, euh, de faire en sorte que les entreprises puissent mieux travailler, puissent avoir plus de succès. Je voudrais référer la complémentaire à un des champions, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Complémentaire à la première ministre, M. McCartney, le euh, président du, de la Chambre de commerce. Il a résumé en disant... Bien, merci, mais on n'a plus besoin de vous. Les libéraux sont en train de dire que les petites entreprises font de l'évitement fiscal et ce n'est tout simplement pas le cas. Ces changements vont nuire à nos voisins, à nos amis, aux agriculteurs et les magasins que nous visitons à tous les jours. On doit lutter pour les petites entreprises au, en Ontario. Est-ce que la Première ministre est-ce qu'elle va euh, se dresser et militer pour les petites entreprises? Veuillez arrêter la pendule. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre ministre responsable des petites entreprises. Monsieur le Président, je voudrais remercier les députés de sa complémentaire. J'ai voyagé, j'ai eu l'occasion d'avoir de, des réunions avec des chambres de commerce de partout dans la province et j'ai eu l'occasion d'avoir des forums, de tenir des forums, et j'ai eu l'occasion d'entendre leurs commentaires, leurs opinions. Mais laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, notre gouvernement a un objectif, c'est de faire croître l'économie ici en Ontario et de permettre qu'ils aient du succès, les petites entreprises, pour qu'ils puissent embaucher des gens. Complément. Une nouvelle question. Ma question est à la Première ministre. C'est la cinquième journée de suite où il y a une canicule. Et ça entraîne une augmentation des maladies en lien avec la chaleur. Aussi, les travailleurs, les enseignants et les étudiants sont dans des salles de classe de plus de 30 degrés Celsius et même jusqu'à 40. Les parents gardent les enfants à la maison, non seulement pour les garder à l'aise et confortables, mais aussi de les garder en sécurité. Ils ne peuvent pas apprendre dans cet environnement. Les travailleurs ont aussi de la difficulté dans ces conditions insoutenables. Est-ce que la Première ministre croit que ce sont des environnements d'apprentissage de, qui sont acceptables pour les gens qui y travaillent et les étudiants? Ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée d'en face de sa question. Je sais que lorsqu'il y a des journées qui sont très chaudes, que c'est très difficile dans certaines salles de classe, que ce n'est pas confortable. Et c'est pour cette raison que nous investissons dans nos écoles. Nous avons investi 1,4 million de dollars pour rénover, pour améliorer l'environnement de travail. Des d'apprentissage pour les étudiants. Mais il s'agit des, des commissions scolaires de savoir où mettre les priorités. Ils ont la souplesse pour ajouter à l'air climatisé. Je sais que certaines commissions scolaires en font une priorité d'ajouter des zones dans l'école en étant des zones de refroidissement telles que les, les gymnase ou la bibliothèque. Mais ce sont des décisions qui sont prises par les écoles pour leurs étudiants. Complémentaire, merci, le premier ministre sait que les budgets sont euh, peinent à maintenir l'état de vieillissement de l'infrastructure et ne permettent pas de réparer les 15 milliards de dollars de travaux en arriéré. Il y a plusieurs infrastructures qui doivent être réparées, telles que le, les systèmes de chauffage où les gens, les étudiants doivent mettre des vêtements plus chauds en salle de classe. Nous en sommes à un point critique. Les canicules sont de plus en plus fréquents. On a besoin d'un plan pour prendre en compte les température extrême en salle de classe et pour assurer qu'il y ait un environnement de travail et d'apprentissage sécuritaire pour les étudiants et pour les enseignants. Est-ce que la Première ministre va s'engager à mettre en œuvre un tel plan? Monsieur le Président, nous sommes en train de mettre un plan en œuvre pour continuer l'investissement dans nos écoles. Cela comprend de bâtir de nouvelles écoles. Nous en avons bâti 700, plus de 700 dans, euh, dans l'Ontario. Nous avons apporté des rénovations dans plus de 860 écoles et nous continuons de le faire. Nous devons continuer de mettre à jour et de rénover nos écoles et on le comprend très bien. On l'a démontré. Mais lorsqu'il s'agit d'apporter des décisions à l'échelle locale, nous savons que nos directeurs, nos enseignants ont cette compréhension des besoins dans leur salle de classe. Et ils peuvent changer où le lieu de classe a, où les classes ont lieu. Et il y a certaines écoles qui les changent de place et ce sont les gens à l'échelle locale qui prennent ces décisions et aussi les enseignants prennent ces décisions. Nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Ma question est, ministre responsable des services aux jeunes et à la jeunesse. Je suis fier que nous sommes engagés en tant que gouvernement à assurer l'accessibilité envers... From député de nepin Carlton, rappel à l'ordre. Allez-y, compléter. Dans ma circonscription de Berry, il y a beaucoup de familles qui euh, travaillent et qui ont besoin de euh, soins avant et après l'école. Je dis, euh, les, et ils disent qu'ils n'ont pas des choix nécessaires pour euh, subvenir à leurs besoins, et les gens de Barrie sont très contents des soins qu'ils reçoivent pour leurs enfants. Mais de, il n'y a plus de familles qui ont besoin d'avoir cette paix d'esprit. Mais est-ce que le ministre responsable des services à la jeunesse et au, à l'enfance nous dire qu'est-ce qu qu'ils sont en train de faire pour répondre aux besoins des familles. À la ministre, merci, M. le Président. Merci à la députée de Barrie de cette question très importante. Je sais qu'elle travaille très fort pour répondre aux besoins des gens de sa circonscription. Nous savons que le travail des familles ne s'arrête pas lorsqu'il y a la sonnerie d'école qu'on entend. Il joue un rôle très important centrale dans les soins et l'attention qu'ils donne aux, aux enfants après l'école. C'est pour cette raison que nous fournissons des, des services aux enfants de 6 ans avant et après l'école, à partir de septembre de cette année, si la demande est suffisante, les familles peuvent s'attendre à ce qu'il y ait des programmes après et avant l'école, dans les écoles. Je pense que c'est incroyable. Ça permet aux familles d'aller travailler de ne pas se préoccuper où ses enfants ou leurs enfants sont avant et après l'école. On permet aux, aux familles d'avoir la souplesse qu'ils désirent. Merci, Monsieur le Président. Merci à la ministre de sa réponse. C'est encourageant de savoir que le gouvernement travaille pour répondre aux besoins des familles de l'Ontario. Est-ce que la ministre peut nous dire comment les familles peuvent avoir accès à ce type de programme et où ils peuvent trouver l'information? Merci, ministre. Monsieur le Président, je suis ravi de pouvoir répondre à la question. Euh, la semaine dernière, j'étais à l'école catholique, à une école catholique de Toronto Lady of Lords, qui est une des écoles qui offre des services avant et après l'école. Et je voudrais partager le progrès que nous avons effectué au sujet de souvenirs aux besoins des familles de l'Ontario. Je suis contente de pouvoir dire que 83 des écoles en Ontario offrent des programmes avant et après l'école pour les enfants de 6 à 12 ans. Ça permet à, euh, fa de faciliter la vie pour euh, des familles de l'Ontario. Nous avons vu une augmentation de 1600 espaces, de 60 000 espaces, pardon, où ils ont euh, accès aux soins qu'ils ont de besoin. Les parents peuvent se sentir à l'aise de savoir qu'ils ont des services pour leurs enfants. Parce que lorsque les enfants ont du succès, nous avons tous du succès. Autre question, député de Norfolk. À la première ministre, pendant plusieurs années, nos familles ont été encouragées par les, euh, le gouvernement de, de partir, de lancer une entreprise et de se constituer en société. En tant qu'agriculteurs, ils, ils nous ont dit de penser à la succession au sein des, des, euh, de la ferme et de mettre en œuvre, euh, de se constituer en entreprise. Et ils l'ont fait, mais maintenant, on les punit avec des taxes de la part du gouvernement fédéral. Allez-vous allez remettre en question cette ponction des, des, des revenus des agriculteurs? Pourquoi est-ce que vous ne vous joignez pas à nous pour que nous puissions lutter contre ces mesures et de protéger les euh, agriculteurs locaux? Premièrement, lorsque je dis merci, votre question est terminée. Lorsque je me lève debout, vous devez vous asseoir à la première ministre. Euh, encore une fois, c'est peut-être une question qu'Andrew Scheer devrait poser. Euh, une opposition efficace à Ottawa serait peut-être plus utile. L'opposition à Ottawa voudrait peut-être poser cette question. Au lieu de demander à un député à une assemblée provinciale de poser cette question ici, je sais que le ministre des, de l'Agriculture voudra en parler, voudra parler de tout, tout ce que nous effectuons pour appuyer les agriculteurs en ce qui concerne les discussions avec l'ALENA, nous avons été très clairs qu'en Ontario, nous appuyons notre secteur de l'agriculture et nous, nous allons continuer de le faire pour la gestion de l'offre. Et nous allons le faire peu importe tout euh, émissement que les euh, États-Unis voudront effectuer. Nous appuyons notre secteur de l'agriculture et les agriculteurs. Veuillez-vous asseoir. Veuillez-vous asseoir. Je me lève et vous vous taisez. Complémentaire, député de Q&B. Merci, M. le Président. Encore une fois, la Première ministre, la semaine dernière, à, euh, au concours de la Bourse, elle a vanté notre secteur agroalimentaire en disant que l'agriculture est essentielle à notre économie. C'est une économie de 37 milliards de dollars qui comprend plus de 37 000 emplois, et ce chiffre 3 ou 700 000 emplois. C'est essentiel à qui nous sommes en tant qu'Ontariens, et je ne pourrais pas être plus en accord avec ce qu'elle a dit. Donc, ça mène à poser la question, pourquoi est-ce qu'elle décide de ne rien faire pour ce secteur? Le euh, premier ministre libéral en Nouvelle-Écosse se dresse debout pour ce secteur contre le gouvernement fédéral. Pourquoi, ici, cette Première ministre ne se dresse pas debout contre le gouvernement fédéral? Et maintenant, le gouvernement fédéral s'attaque aux agriculteurs avec plus d'impôts. Est-ce que la Première ministre va défendre les agriculteurs de l'Ontario, un groupe qu'elle dit être critique pour l'économie de l'Ontario? <applaudissements> Veuillez arrêter la pendule. Veuillez vous asseoir. Thank you. Merci. La première ministre, ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. Je, je reconnais la, la, la, la complémentaire de la députée de Huron-Bruce. Je peux dire qu'on a été en contact avec M. Macaulay, le ministre, mon homologue fédéral, en ce qui concerne la succession pour les, les agriculteurs familiaux. Mais, M. le Président, je voudrais rappeler que lorsqu'on a présenté des initiatives de financer un programme de gestion des risques de 100 milliards de dollars, nous financions 40 de ce programme. Ils n'ont rien dit pour mettre en œuvre le gouvernement fédéral pour, le, euh, pour se jumeler à cela. Ils ont tous appuyé Maxime Barrier qui voulait s'en prendre à la gestion de l'offre. Rappel à l'ordre. J'ai demande... demandé au dé... député de Huron-Bruce de euh, se conformer au règlement, et je ne voudrais pas avoir devoir le, di... le répéter. Nouvelle question, député de Niagara Falls. Mmh. Monsieur le Président, ma question est à la Première ministre. Il y a quelques mois, Now je vous ai expliqué... Woodbine Entertainment ont mis en œuvre une politique d'épargne qui avait comme stratégie de fermer l'hippodrome et ça a commencé avec l'enlèvement des, des loteries vidéo et ils ont, ils ont commencé à avoir des courses de chevaux de classe B. Madame la Première ministre, vous vous êtes engagé à garder ouvert les hippodromes tels que ceux de Fort Erie. Ça fait quatre mois depuis que vous vous êtes engagé à le faire. Maintenant, le temps n'est plus. Est-ce que vous allez vous engager à défendre cet hippodrome et les 400 emplois qui en dépendent? Le ministre, de la croissance et du développement économique. Nous sommes engagés envers euh, les euh, courses de chevaux. C'est pour cette raison que nous investissons 100 millions de dollars dans cette industrie très importante. Mais c'est aussi pourquoi le gouvernement n'impose pas, euh, pas les décisions des entreprises aux entreprises. Avec des discussions euh, constructives avec Woodbine et Fort Erie, Woodbine ont euh, augmenter leur politique. Je sais que le ministre de l'Agriculture en aura peut-être plus à dire là-dessus, mais c'est un ministre qui est un champion de l'industrie de la course à chevaux. Et c'est un ministre qui veut absolument répondre à cette question lors de la complémentaire. Donc, je vais lui céder cette question. Ma question est encore à la Première ministre. Vous avez raison lorsque vous parlez des entreprises, mais lorsque vous donnez à Woodbine 62 millions de dollars, vous avez quelque chose à dire lorsque vous vous en prenez à l'hippodrome à de Fort Erie et vous ne vous êtes pas engagé à les aider. L'hippodrome est en opération pendant 120 ans et votre. Vous avez tenté d'arrêter un monopole et ça va coûter des centaines d'emplois à Niagara durant les quatre derniers mois, moi-même avec d'autres parties prenantes. On a eu des réunions avec le ministre des Finances, et le ministre de l'Agriculture, Fort Erie, Racing, Le Maire et toute la collectivité ont tout fait pour de bien, pour l'avoir. Madame la Première ministre, vous devez défendre cet euh, hippodrome. Est-ce que vous allez vous engager que... Le, la piste de course de chevaux à Fort Erie va demeurer ouverte et les centaines d'emplois seront protégés. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, encore ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales, je voudrais remercier le député de Niagara Falls de sa complémentaire. Nous avons agi lorsqu'on a su que Whitbine allait changer sa politique. On a eu des réunions. Le député de Niagara Falls y était, il y avait les députés aussi de St. Catharines, ministre des Finances y était aussi, moi-même, Ontario Racing, la corporation de, de loterie de l'Ontario aussi, on a apporté des changements pour aider Fort Erie. Nous savons que nous nous sommes engagés à 15 pistes de course de différentes classes de chevaux. Et nous avons mis en œuvre des changements. Nous comprenons que les changements, on doit se pencher sur ces changements, et ce sera l'occasion à la fin de la saison. Le 17 octobre, à Fort Erie, nous demandons à Ontario Racing de se pencher là-dessus et de voir s'il y a une nouvelle politique pour 2018. Une nouvelle question député de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question est à la, au ministre des Transports. Lorsque je parle aux gens à euh, mes commettants, des sujets au, en lien avec le transport sont toujours des euh, sujets de conversation euh, prioritaires. Et si ça a été le cas cet été, que ce soit d'avoir euh, euh, plus d'accès à des pistes cyclables ou de transports en commun, les gens s'attendent à ce qu'on les entende et qu'on effectue les a améliorations qui vont améliorer leur vie le députés de Kitchener-Conestoga et aussi le porte-parole des transports a parlé de, du plan de l'opposition, le manque d'un plan. Est-ce que le ministre pourra parler de notre plan pour bâtir le transport en commun et aussi de répondre aux besoins de la collectivité, plus particulièrement celle de Davenport? Le ministre des Transports, merci. Je voudrais remercier la députée de euh, Davenport aussi pour militer pour sa circonscription, et particulièrement au sujet de cet enjeu. On a demandé qu'il y ait une demande de proposition euh, dans la région, dans la circonscription de Davenport, qui nous permettra d'étendre le service GO dans les régions. Et grâce au militantisme de la députée de Davenport, ce projet comprendra aussi des améliorations dans le domaine public, qui comprendra aussi des œuvres d'art et différentes améliorations. MetroLink s'est engagé à financer ces améliorations pour les différentes infrastructures. Et je dois dire que cela a lieu parce que la députée de Davenport a milité longuement et avec succès pour que nous apportions ces améliorations. Nous savons aussi qu'il y a des préoccupations au niveau des, du bruit. C'est pour cette raison qu'avec le corridor, le canal de Barry, on va avoir un plafond de 36 trains par jour et on met en œuvre d'autres mesures pour réduire les euh, euh, les problèmes je voudrais remercier le ministre de sa question. Je sais que mes commettants écoutent très attentivement ce projet, regardent ce projet et la façon dont nous, nous, nous assurons l'engagement de la collectivité. Je suis très fier des parties prenantes et ceux qui ont siégé sur le comité consultatif et ceux qui ont été aux consultations durant les dernières années. Les consultations publiques permettent de faire en sorte de, de renforcer ce projet. Cela a permis ces améliorations du domaine public. Ils sont un ajout à la station de la rue Blois ou du service de... Il a parlé... Euh, L'opposition... On a parlé, mais ils n'ont pas fait, n'ont proposé rien. Nous, on apporte des améliorations. Qu est-ce que, est que le ministre pourrait nous dire comment est-ce qu'on va faire en sorte que le transport en public soit plus convivial dans la région de... Davenport. Merci de sa question. Il y a beaucoup de changements qui ont lieu euh, en, en ce qui concerne le transport en public et dans la région de Davenport. C'est un investissement de 5,3 milliards de dollars pour le, le trajet Eglinton. Nous avons installé la première partie du trajet qui nous c'est une bonne étape vers la, la, le lancement en 2021. Nous avons aussi d'autres projets pour prolonger le trajet et pour permettre aux cyclistes aussi d'emprunter le trajet. Nous sommes aussi en train de mettre en œuvre un lien entre Union Bloor et qui permet aussi aux gens dans l'ouest de la ville d'utiliser de, de, euh, le transport en, en public. Nous apportons des améliorations. Et encore une fois, dans la région de Davenport, et je voudrais remercier le député de son très bon travail. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, comme vous savez, le 1er juin, on a débattu ma motion de député et a eu l'appui des trois parties. La résolution ont demandé au gouvernement d'approuver les fonds de planification pour l'hôpital du Coloring General Marine et Stevenson Memorial Hospital, qui ont besoin de beaucoup de rénovations. Monsieur le ministre, ça fait presque quatre mois et on a entendu rien depuis ce temps-là. Tout ce dont les hôpitaux ont besoin, c'est l'approbation, votre approbation et celle de votre gouvernement. Votre gouvernement a appuyé ma résolution. Est-ce que vous engagez à continuer votre, à suivre dans votre engagement? Réponse du ministre de la Santé. J'apprécie la question du député d'en face et le député sait exactement que depuis un petit peu de temps, mon ministère, le RLIS, la commission locale et l'hôpital local travaillent dans le pour leur planification et les investissements, les efforts qu'ils font pour améliorer la qualité des services de santé davantage à Collingwood. Mais le député sait aussi qu'il y a un processus très délibéré et qu'on travaille soit à un hôpital à Collingwood ailleurs, quand on étudie les investissements ou quand on envisage avoir des investissements, on travaille en concertation avec la communauté locale pour qu'on ait la bonne solution. Ça fait partie d'un grand investissement sans précédent dans les l'infrastructure hospitalière qui, sur les dix ans à venir, ira jusqu'à 20 milliards de dollars pour l'amélioration des hôpitaux. C'est un projet qu'on a étudié ensemble. On va s'assurer qu'on prend les bonnes mesures. Merci. Question complémentaire Merci. Je reviens au ministre. Vous savez que les deux euh, hôpitaux à Alliston et à Collingwood, vous dépensent l'argent de des soins de première ligne des patients euh, des fonds d'exploitation euh, ont dépensé plus de 1,2 million de dollars. On a été encouragé par le RLIS, vous et votre ministère. Maintenant, c'est une situation sans issue. Si vous ne voulez pas, vous voulez pas approuver les plans, dites-le nous. On va arrêter de planifier et on ne va pas continuer à gaspiller de l'argent des patients, des services aux patients. Et il faut pas approuver des millions de personnes, euh, de, de projets plutôt laisser passer aux étapes suivantes. On va avoir une élection quand ils arriveront à la nouvelle étape et on va repayer l'argent. Vous aurez fait votre partie. On va voir ce qu'on va. Ils ont ils doivent avoir l'occasion de vous rencontrer, vous, et la Première ministre, et ils méritent d'avoir les hôpitaux. Tous les hôpitaux à Simcoe, au comté de Simcoe de Great Dufferin, ont eu les rénovations. Réponse du ministre, merci. Et je pense qu'on a maintenant 35 projets d'infrastructures qui touchent les hôpitaux, qui sont en voie d'être faits ou à plusieurs phases de planification. Ça fait partie de l'investissement capital auquel j'ai fait mention. 35 ou plus de projets d'infrastructures pour des hôpitaux. Et on a annoncé pendant le budget de, des expansions à l'hôpital Trillium, à Mississauga, à Windsor et à Niagara. Ce sont des investissements très importants, mais ne sont pas plus importants que les hôpitaux comme à Allison et Collingwood. Mais on suit le processus et la division très capable dans le ministère qui fait cela, qui travaille avec les relais, c'est la communauté locale, mais je vais terminer en disant que j'apprécie vers vraiment la défense du député de ces deux hôpitaux et on espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble pour ces deux projets. Merci. Une nouvelle question de la chef de troisième partie. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. L'été dernier, un aîné à Ottawa a fait l'objet des voies de fait dans un foyer de soins de longue durée. Et la semaine dernière, les euh, fonctionnaires responsables des soins de longue durée à Ottawa euh, étaient devant le conseil municipal pour montrer et parler de ce dont ils ont besoin. L'opinion du personnel et des conseils municipaux, c'est que le personnel de soins à long terme font de leur mieux, mais ils n'ont pas assez. Quand est-ce que la première ministre commence à traiter la crise dans les soins de longue durée de façon sérieuse et à une expansion du mandat de la commission Wetlaw pour traiter des questions systémiques comme les niveaux de financement. Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Moi, la Première ministre et ce gouvernement, on prend au sérieux notre responsabilité, et de la, en particulier celle des, des aînés qui vivent dans les soins de longue durée, dans les foyers de soins de longue durée. Et, Monsieur le Président, je suis très fier de dire, suite aux inspections que ce gouvernement a, euh, déployé en 2014. On voit l'effet de ces inspections annuelles. 100 des foyers de soins de longue durée sont inspectés. Ce qu'on a vu depuis 2004, euh, le nombre d'ordres de conformité émis pendant cette inspection annuelle ont baissé de plus de 50 Et c'est un résultat du fait qu'il y a plus d'inspections. C'est pas parfait. Je suis d'accord avec la députée d'en face. On peut améliorer les choses, mais il faut savoir qu'il y a des améliorations déjà. Question complémentaire, l'opinion euh, à Ottawa, des conseils municipaux, du personnel et euh, le personnel de la ville, c'est que les foyers de soins de longue durée sont sous-financés dans cette province et ont des problèmes sérieux. Il y a des foyers ailleurs qui ont les mêmes problèmes, à Hamilton, à London, à Kingston, à Sedbury, à Thunder Bay, à Windsor. Et partout dans la province, Monsieur le Président. Pourquoi ce gouvernement ne va pas écouter les conseillers municipaux, le personnel à Ottawa et tous ceux qui sont proches des résidents qui demandent au gouvernement de faire ce qui s'impose et de reconnaître qu'il y a une crise, en fait, dans les foyers de soins de longue durée de cette province et avoir une expansion de mandat de la. D'enquête wet pour traiter les questions systémiques dans ce domaine. Réponse du ministre nous augmentons le financement pour des foyers de soins de longue durée. On a doublé l'attribution du financement depuis notre arrivée au pouvoir en 2003 et aussi récemment que le budget de cette année, que cette, ce parti-là et cette chef de parti a voté contre, on a augmenté le financement au foyer de soins de longue durée de plus d'1,5 million de dollars. 60 milliards, millions de dollars pour les soins euh, directs, des euh, soins de convalescence et d'autres. 10 millions pour des soins de comportement et on a plus de 50 millions qui vont aux patients les plus complexes et inclut ceux qui souffrent de, des démences. Et on a augmenté l'enveloppe de financement pour l'alimentation de plus de 6,5 C'est un investissement que, contre lequel ce parti a voté. Nouvelle question, la députée de Kitchen Centre. Merci. Ma question s'adresse au, au ministre de l'Infrastructure. Chaque député ici sait que notre province est en avance dans les investissements dans l'infrastructure. Mais malheureusement, cela n'a pas arrêté le chef de l'opposition et la, de, de, de, la députée Dufferin-Kell de d'en suggérer qu'on avait moins d'investissements. Le fait est que cette suggestion n'est pas plus loin de la vérité qu'elle pourrait être. Nous faisons des réparations dans les écoles, hôpitaux et les des transports en commun parce qu'on s'engage à rendre la vie plus facile pour tous les gens dans la province. Dans ma circonscription, qui est le Kitchen Centre, on a investi un nouveau rail à train léger, des nouvelles écoles et il faut y aller Ontario.ca pour voir les investissements. Est-ce que le ministre peut nous parler de ces investissements historiques et communs et se compare au mauvais bilan de l'opposition? Le ministre de l'Infrastructure. Merci, merci de la question. La semaine dernière, la députée de Dufferin-Kelland a questionné l'engagement de notre gouvernement aux infrastructures. Ni les néo-démocrates, ni les conservateurs ont pris au sérieux l'infrastructure quand ils étaient au pouvoir. En 2001-2002, les conservateurs ont dépensé juste 1,9 milliard de dollars. Pour l'infrastructure en Ontario. Notre gouvernement et mon gouvernement ont en, en moyenne investi plus de 11 milliards de dollars par année. Là, et notre plan, c'est d'améliorer la vie des gens en Ontario en livrant 300 millions de dollars annuellement aux petites collectivités, inclus 53 dans les circonscriptions des conservateurs, 23 milliards de dollars des transports en commun, 270 millions de dollars pour des projets d'eau et d'eau usée engagé à 100 millions de dollars de gaz naturel et 200 millions pour l'expansion de la bande passante. Le, les conservateurs doivent vérifier ce qu'ils disent. Question complémentaire, merci. On remercie le ministre. C'est important à chaque concitoyen d'avoir les faits quand on avance le plan de 19 milliards de dollars pour améliorer la vie des Ontariens. Parce que l'infrastructure, c'est plus que les édifices et la construction, c'est améliorer, les... avoir une croissance économique et améliorer la qualité de vie des gens. Et les preuves nous montrent. Hier, les représentants de la construction de ma région m'ont dit que cette année dernière, c'était la meilleure année euh, depuis qu'ils sont en, en affaires depuis 30 ans. Ils m'ont remercié. Le taux du chômage est le plus faible depuis 16 ans. On a eu 750 000 nouveaux emplois depuis euh, la ré, dernière récession. Est-ce que le ministre peut répondre à ces préoccupations de sous-financement et partager les faits avec nous? Le ministre, merci, il y a des projets qui attendent l'approbation par les autorités fédérales, mais les suggestions que nous sous-investissons dans l'infrastructure n'est pas fiable. Voici certains faits pour les députés. On fait l'investissement de l'infrastructure la plus importante dans l'Ontario. 119 milliards de dollars sur euh, trois ans. En fait, des collectivités à différents Calendar reçoivent presque 8 millions de dollars du financement au fonds de des collectivités. Le fait que le chef de l'opposition cré... nous a critiqué du sous-financement, mais il n'a pas mentionné que lui et dans tout son caucus ont voté contre le budget qui inclut 30 milliards de dollars pour des... l'infrastructure critique. C'est absurde que l'opposition nous critique du fait qu'on ne dépense pas assez quand ils ont voté contre ces dépenses-là. Merci. Nouvelle question, le député de Elgin Middlesexland. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. J'entends des propriétaires de PME. C'est clair que les hausses de taxes des PME vont poser des problèmes à eux et à l'économie en général. En des, des... En dépit d'avoir entendu le premier ministre uh, Brian Alistair, Stephen McNeil et le ministre des Finances Carl James de Colombie-Britannique, uh, on continue à faire de mauvaises choses. La première ministre a laissé les gouvernements de l'Ontario d'ajouter plus que des frais d'augmentation et 70 des médecins ont ajouté euh, se sont incorporés en tant que petites entreprises. Est-ce que la Première ministre va se joindre à ses homologues au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique et défendre les PME? La Première ministre, euh, le ministre responsable des petites entreprises... Merci. Je veux remercier le député de sa question. Tous les Ontariens peuvent s'assurer que la première ministre de l'Ontario est du côté de la province de l'Ontario, elle est à côté du premier ministre fédéral et d'autres. Mais la députée devait écrire des questions pour M. Sheer, le chef de l'opposition à Ottawa. C'est tellement mauvais à Ottawa qu'il ne peut pas avoir des gens qui écrivent des questions. Je suggère un député, envoyez la question à Ottawa et il pourra, on pourra répondre. Vu qu'il n'y a pas de vote différé, la Chambre est en pause jusqu'à 15 heures.